Un peu de quelque chose dans la suite de ce que le euh, frère Johan a partagé par rapport aux, aux circonstances en fait par rapport aux circonstances je lisais dans la Bible hier je crois ou avant hier je sais hier euh, un petit passage en fait qui m'a qui m'a surpris je crois que c'était dans Luc 1. Dans Luc 1, verset 5. C'est au sujet de Elisabeth, la femme de Zacharie, la mère de Jean, Jean le Baptiste. Luc 1, 5, la Bible dit. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie de la classe. Et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, Elohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Je vais juste relire le morceau qui m'intéresse, ils étaient justes, ils étaient tous les deux justes devant Elohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Verset 7, et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Elisabeth était stérile et qu'ils étaient fort avancés en âge. Ce qui m'a surpris, c'est que, c'est comme le frère disait tout à l'heure, euh, les hommes peuvent vous condamner, mais la relation avec le Seigneur, c'est celle en fait qui, qui, qui prime en fait. Et là, je vois que les circonstances condamnaient Elisabeth. En fait, si on regarde ça de d'un œil euh, pas averti, on va se dire, mais si Elisabeth était vraiment enfant du Seigneur, elle n'aurait pas dû être stérile. En fait, elle aurait dû avoir euh, la plénitude. Souvent j'entends, enfin on entend dans certains courants que euh, étant chrétien, étant enfant du Seigneur, on est les premiers, la maladie n'a pas sa place, euh, la pauvreté n'a pas sa place, on doit, on doit être euh, des champions, que le Seigneur ne peut pas permettre, les souffrances, des choses comme ça. Et en fait, quand ça nous arrive, on se dit, aïe, ah, donc ça veut dire en fait que je ne suis, suis pas juste, je ne suis pas en Christ. Je ne suis, suis pas une enfant du Seigneur. Souvent, on me l'a déjà dit, si tu payais ta dîme, tu verrais, ça j'ai entendu hein, il y a très longtemps, si tu payais ta dîme, tu verrais comment, tu, comment ta situation serait, alors que je n'ai jamais manqué de rien. On n'est peut-être pas dans l'abondance, mais on n'a jamais manqué de rien en fait. Et je me suis rendu compte que, par ces paroles-là, on condamne en fait, les frères et sœurs. On condamne. Alors que la Bible dit ils étaient tous les deux justes devant Elohim. Au verset 6, il dit ils étaient tous les deux justes devant Elohim, marchant dans tous les commandements et, de, et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et pendant que j'y pensais, pendant que j'y pensais, je voyais Job, Job, qui lui aussi était juste devant Elohim. Et pourtant, qu'est-ce qui lui est pas arrivé Amen. Il lui... En fait, Job a perdu tout ce qu'il avait. Job était l'homme le plus riche de son temps. Il a... Sa maison était bénie. Job avait des... des... Enfin, il avait dix enfants, mais en fait, l'image de c'est la plénitude. Il a commencé, il était... Voilà. Il était vraiment, vraiment riche. Et pourtant, on voit dans son histoire qu'il a été brisé. Il a perdu ses richesses. Il a perdu ses enfants, ses propres enfants. 10 enfants, comme ça. Il a perdu tout ce qu'il avait. Même sa femme lui a dit, bon, là, là, il faut qu'on dise, enfin, je paraphrase, hein, la Bible ne dit pas ça, mais voilà. Et il se trouve que dans tout ça, Job, et rester intègre Job n'a pas fléchi il avait certainement des choses à apprendre avec le Seigneur mais Job n'a pas renié le Seigneur Job ne s'est pas dit non en fait, suivre le Seigneur ça ne sert à rien, non à aucun moment Job s'est dit ça et pourtant Job avait trois amis qui sont venus pendant des jours lui dire, si t'arrive ça c'est parce que tu es un pécheur Job ces trois amis lui ont dit tu sais très bien que le Seigneur, en gros, hein, je paraphrase, le Seigneur permet tout ça parce que tu as certainement péché, jeune. Certainement. Et en réalité, en fait, il a fallu que le plus jeune, le quatrième, le plus jeune, bon, le plus jeune, des, enfin le plus, le plus jeune parmi eux se présente pour dire, en fait, que, on va remettre le contexte, que. Elohim est Elohim. Et que l'homme ne peut pas être juste au-dessus d'Elohim. Peut-être que Job avait des choses à, à apprendre, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on est dans des situations compliquées, que ce soit euh, le fait de chercher du travail, par exemple, que ça ne vient pas, le fait d'enchaîner, de, d'avoir des souffrances, des difficultés dans la vie, il y a les amis qui viennent te dire que tu es dans le péché et il y a les circonstances qui font que quand même tu te dis que tu peux être dans le, dans le péché il y a des circonstances qui font que tu te dis non, si ça m'arrive c'est que je ne suis pas juste en fait mais quand je lisais le passage de Luc je me rends compte que Élisabeth était fille d'Aon et on sait qu'elle l'époque, En fait, elle était... Bon, je ne vais pas dire qu'elle était quelqu'un, mais disons que son mari, il, était... il exerçait la prêtrise. Ce n'était pas n'importe qui, en fait. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils étaient justes, qu'ils suivaient les commandements du Seigneur, elle était stérile. Et moi, ce qui me touche, hein, c'est que souvent... On peut se condamner par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux choses qu'on veut qui n'avancent pas, par rapport aux situations qui n'évoluent pas, par rapport aux, aux, aux paroles des hommes, à la famille, à toutes ces choses en fait. Mais, ce qui importe, c'est comment le Seigneur nous voit. Et le Seigneur voyait Elisabeth et son mari comme étant justes. Le, le Seigneur voyait Job comme étant juste. Mon frère parlait de la relation, et... Euh, ça m'a rappelé... En fait, je fais le lien entre la relation et ça, l'injustice en fait. On est juste, non pas selon les hommes, ou selon les circonstances, ou selon la, les, les, les richesses qu'on a. On est juste selon le Seigneur en fait. Il ne faut pas que les choses qui nous arrivent nous font croire qu'on n'est pas aimé du Seigneur. Il ne faut pas que les choses qui arrivent nous font croire que le Seigneur nous a abandonné. Il ne faut pas que les choses qui arrivent nous font croire... Que c'est fini pour nous. Non. La manière dont le Seigneur nous voit et la manière dont les hommes nous voient, c'est deux choses différentes. Différentes. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais partager en fait. La justice selon le Seigneur.